Dans cette vidéo, nous allons découvrir la transformation du plan appelée translation ». Le mot « translation » vient du latin « translatio », qui est l'action de transporter. On comprend donc qu'une translation est un déplacement d'un point vers un autre, et qui s'effectue, au sens mathématique du terme, en ligne droite. Si on photographie à deux intervalles très proches un véhicule en mouvement en ligne droite, on obtient une bonne image de ce qu'est une translation. De la même manière, sur cette image, on peut considérer que chaque télécabine est l'image d'une autre télécabine par une translation le long du câble. Même si la définition suivante n'est pas à connaître, elle permet de mieux comprendre ce qu'est une translation. Considérons la translation qui amène M en N. Dire que dans cette translation, l'image du point A est le point B signifie que le quadrilatère MNBA est un parallélogramme. La notion de parallélogramme est intimement liée à la notion de translation. Comme on a déjà pu l'observer précédemment, la translation qui amène M en N peut se matérialiser par une flèche appelée vecteur qui la définit. Pour la translation qui amène M en N, un vecteur associé indique la direction du déplacement, il s'effectue le long de la droite MN, le sens du déplacement, ici du point M vers le point N, et la longueur de ce déplacement, c'est-à-dire la longueur MN. Autrement dit, dans une même translation, les vecteurs ont la même direction, le même sens et la même longueur. Ce glissement en ligne droite fait que la translation conserve les longueurs, les milieux, les rapports des longueurs, les angles les angles et donc en particulier le parallélisme et la perpendicularité, l'alignement des points et les airs. Il peut être intéressant de remarquer que, si à une figure donnée, on applique successivement deux symétries axiales d'axes parallèles, alors on peut aussi passer de la première à la dernière figure par une translation. Pour conclure, on peut remarquer que beaucoup de motifs de frise peuvent être construits à partir d'une translation mais aussi des motifs de pavage. Mais alors, deux translations non parallèles sont alors nécessaires, comme l'illustre ce pavage de l'alhambra de Grenade.